En France, on n'a pas de proto, mais on a TTS. Je suis bien conscient d'à quel point cette référence que vous avez sûrement loupée à une pub des années 70, parce que vous êtes trop jeune, va me faire paraître vieux, pourtant là on n'est vraiment pas loin de la vérité, euh, c'est devenu une habitude, une routine pour l'éditeur Oom Oom pour Out of my mind, euh, de proposer des campagnes qui incluent un grand nombre de localisations, y compris françaises, sans aucun soutien de la communauté non anglophone, c'est-à-dire aucune vidéo, aucune review, euh, j'avais fait une review, justement, une espèce de présentation de leur précédent jeu Miss Wind, parce que j'avais eu une espèce de petit coup de cœur de dernière minute pour le concept. Euh, j'avais vraiment dû me battre, en fait, littéralement, avec l'éditeur, euh, à le harceler de mails, de messages Discord, pour avoir tout ce dont je pourrais avoir besoin, finalement. Hein, quand, on, quand on essaie de proposer un contenu, d'expliquer un jeu, on essaie d'aller un petit peu plus loin que la surface. Donc ça va être des informations, des livrets de règles à jour, ça va être des assets, par exemple, pour les miniatures. Euh, et ça a tellement bien marché, cette vidéo, cette campagne, pour eux qui n'ont pas renouvelé euh, euh, le partenariat et que donc j'étais à deux doigts de passer à côté de cette campagne, parce qu'il y en a beaucoup, et que vous l'avez peut-être déjà constaté, on est sur un mois de février assez chargé. Sauf que je me rends compte que ce Stone Saga, dont on parle aujourd'hui, euh, il a un sacré engouement, d'abord populaire, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que sur les forums, sur les réseaux sociaux, y compris donc francophones, on en parle pas mal. Et puis au-delà de ça, quand vous regardez les, les reviews de, de créateurs de contenu, particulièrement donc américains, il euh, y a un engouement, un... Ans façon d'encenser le jeu qui va peut-être un peu au-dessus de ce que font généralement les Américains qui est déjà de pas mal encenser les jeux et ça m'a posé question donc j'ai commencé à regarder quelques vidéos de gameplay ça m'a pas beaucoup inspiré j'avais pas l'impression d'apprendre ce que moi j'aurais voulu, euh, voulu apprendre sur le jeu euh, j'aurais voulu comprendre tout simplement ce qu faisait, qui faisait qu'il était si unique que ça et je me suis dit que la meilleure façon de le faire ça aurait été de, de, bah, de pratiquer moi-même une partie sur TTS, et puis pourquoi pas donc de vous en faire profiter, n'ai ni les moyens en temps, ni en ressources donc n'ayant pas de contact avec, avec l'éditeur pour vous faire un, une espèce de review in-depth, en profondeur hein, de, du jeu on va vraiment aller à, à l'essentiel, aux actions de base aux mécaniques élémentaires euh, peut-être un petit peu aussi déduire de tout ça ce que le jeu pourrait avoir à proposer et puis déjà poser des questions en pour et en contre juste avec ce qu'on va voir dans ce qui... Constitue une espèce de, de quick play de, de, de, de partie rapide, ce qui est proposé finalement par l'éditeur pour, euh, pour démarrer le jeu et, et se mettre en jambes avec les règles. On passe tout de suite donc sur Tabletop Simulator. Stone Saga c'est un jeu auquel on prête toutes les vertus. Ce serait d'abord un jeu narratif avec des choix qui ont des, un impact, avec des embranchements, avec donc tout un scénario qui est assez prenant. Ce serait aussi un jeu d'exploration, slash survie, qui rappellera à certains les meilleurs moments de 7ème continent par exemple. Euh, un titre donc qui recherchait pas mal d'influence dans des domaines qui sont plutôt à la mode, euh, tout en les rafraîchissant, les mettant au goût du jour, puisque des jeux comme le 7ème continent, par exemple, ne datent pas d'hier. Concrètement, on va incarner, on va suivre un petit peu la destinée euh, d'une tribu d'êtres humains. Alors on va chacun être le leader d'une de ces tribus, et on va la suivre, mais donc au fil du temps, c'est-à-dire que euh, ce sera nous, chefs de tribu, et ensuite on incarnera nos descendants, il y aura des âges, des airs, euh, tout ça va être pris en compte... Euh, et on va se retrouver finalement devant une, au début du jeu hein, dans une, une espèce de grande crevasse de glace mystérieuse donc on va commencer euh, dans notre première génération à explorer et puis au fil du temps donc, on va y trouver des challenges, des opportunités de grandir en tant qu'espèce, euh, qu qu'espèce humaine, aussi en tant que tribu avec des aspects culturels on aura bien sûr des dangers, des animaux, des challenges et il faudra donc, euh, je ne vais pas dire vivre sa vie, mais euh, prospérer au mieux, suivre aussi un, un scénario dont moi je n'ai eu que les bribes bien sûr. Le but encore une fois ici c'est surtout de vous montrer comment ça tourne et à qui ça pourrait plaire ou moins plaire euh, que de vous briefer sur ce que contiendront les extensions puisque là je pense que le premier pas avant tout avant de se lancer dans cette campagne c'est déjà de voir si le gameplay, l'élément, la base du gameplay, le cœur euh, peut déjà vous attirer. On va jeter un petit coup d'œil. Euh, avant d'aller plus loin, dans le, de, de creuser plus loin, à ce que compose le jeu. On est sur une très grande table, je pense qu'il y en a un petit peu trop là. On va retrouver deux éléments caractéristiques que vous avez déjà identifiés si vous étiez sur la page de campagne, à savoir donc le fameux porte-tuile ici qui constitue l'environnement, et puis ces fameux plateaux over Donc c'est un jeu qui se joue jusqu'à 4. Ça se joue en ce qu'ils appellent « true solo », c'est-à-dire un seul, un seul personnage avec un seul joueur, euh, moyennant quelques adaptations, peut-être plus facilement, en tout cas c'est ce qui m'est apparu, en « solio », c'est-à-dire que si vous êtes seul, vous faites comme moi là actuellement, vous incarnez deux personnages, ça n'alourdit pas en termes de gameplay grand-chose, euh, c'est peut-être même un petit peu plus confortable, ce sera à, à, à vous de voir. Chaque personnage va avoir une paire de caractéristiques, c'est pas trop compliqué, et j'ai d'ailleurs l'impression qu'en général c'est un jeu qui s'explique plutôt bien, assez rapidement, euh, moyennant, on va le voir malheureusement, pas mal de retours dans pas mal de bouquins. On a donc là-haut le nom du personnage, ici nous avons Hubert, Hubert qui est jeune. Pourquoi jeune Parce que euh, sur ma prochaine partie, ou en tout cas dans une de mes prochaines parties, Hubert va prendre de l'âge et peut-être que son fils commencera déjà à poindre le bout de son nez. Je vous le dis, il y a toute une, une notion de, de génération, de, de temps qui passe vraiment dans le jeu, même si dans la démo, c'est pas... Ce n'est pas vraiment implémenté, cest que je ne sais pas en com comment ça va se traduire, mais une fois mort, Hubert deviendra une légende à laquelle euh, bah, ses, ses, ses, euh, ses descendants feront, euh, feront référence, qui peut-être leur donnera même de la force. Euh, je suis wise, je suis wise, alors qu'Edmond moi à côté et euh, resourceful. Bon, je vous fais pas les traductions à chaque fois, mais euh, là, là sur ces deux-là, c'est assez évident. Ce sont des traits qu'on va qu'on vous propose, on vous donne une liste de traits. Et ils vont tout simplement interagir avec des, des quêtes, des cartes que vous avez tirées. Si vous êtes avisé, vous ferez cela. Si vous êtes plein de ressources, vous ferez cela. Euh, mais quand vous le choisissez, finalement, c'est un petit peu roleplay, c'est-à-dire que vous n'avez pas, on ne vous dit pas concrètement ce que ça va changer à votre à votre partie. Vous avez quatre stats qui sont tirées au dé. Euh, je vous épargne le, la phase d'attribution des stats qui est euh, à la fois simple et puis quand même assez rigolote. Ça rappelle un petit peu Fallout. Euh, on a la force, la force brute. Donc j'ai choisi avec les résultats que j'ai eu. De prendre ici un gros bourrin et ici un moins bourrin. Donc il n'y a que deux en force hein, sur un maximum de 6. Ici on a l'agilité en général. On est ici euh, à la fois la compréhension du monde mais aussi la facilité à convaincre et, euh, et l'empathie. C'est le petit arbre qui est ici. Et puis l'observation en général. laisser ce qui est caché, euh, détecter les dangers et autres joyeusetés. Donc vous voyez que mes deux personnages se combinent plutôt bien. En dessous on a les points de vie. Donc, quand on joue seul avec deux, quand on joue avec deux personnages, donc seul ou à deux, on va avoir 5 points de vie maximum. On peut, et malheureusement, on sera amené à mettre d'autres jetons aussi sur ce plateau, qui vont être par exemple des blessures, du poison, de la maladie, puisque je vous rappelle que c'est un jeu de survie, et donc il y aura pas mal de constantes à gérer. En dessous, les points d'action qu'on enlève quand on s'en sert. Donc, c'est pareil, à deux personnages, c'est 5 points d'action. Dernière chose ici, le mantle, donc la cape, c'est un petit peu un terme symbolique, pour représenter ce notre place dans la société. C'est pareil, ça c'est un choix qu'on va. On va nous donner une liste de choix, et puis on va en prendre donc un par personnage sans vraiment savoir ce que ça représente. J'ai le Seeker ici, le Seeker c'est un petit peu le chasseur, celui qui voit ce qui est caché. Je trouvais que ça, co ça correspondait plutôt bien à mon personnage. Et puis comme il n'y avait pas de, de mantle de bourrin, bah, j'ai le Wanderer, donc c'est celui qui aime bien explorer finalement. Alors ça va un petit peu ensemble, c'est plus celui qui a priori connaîtrait des lieux secrets, vous voyez, aimerait les bâtiments. Alors on peut, j'imagine, être un gros bourrin et aimer les, les, la belle pierre. Donc ce sera le mantle of Wanderer. On a sur les côtés, vous le voyez, des espèces de slots, alors là je ne vous apprends rien, hein, les, les, les slots d'équipement équipement qu'on va surtout crafter, évidemment, hein, ça fait partie de, de la survie, et puis on a déjà fait le tour de cette petite euh, petite tuile de personnages, au-dessus donc la carte, la carte qui va bien sûr se développer au fil de nos, nos explorations, deux petits points pour l'instant qui sont notables, le premier, c'est que les tuiles sont recto verso et qu'elles commencent en mode un petit peu... Alors c'est Jérémy, je crois, qui a employé ça de, de chez Man versus Meeple. Il euh, y a une sorte de brouillard de guerre, quelque part, vous savez, comme dans les jeux vidéo de stratégie. C'est-à-dire qu'on devine un petit peu ce qu'on a, euh, qu a autour, mais on n'en est pas absolument certain. Dans ce Quick Play, j'ai eu le choix entre deux environnements. Euh, le Verdant Vale, la vallée verdoyante, qui était affichée comme la, la plus facile des deux, donc j'ai... J'ai voulu la, la mettre de côté, et puis le, le, plateau, euh, le plateau perché, donc je suis parti là-dessus. Je ne sais pas exactement comment ça se déroulera dans une partie complète, dans le jeu complet, si vraiment on choisira son environnement de départ, ou si on sera un petit peu plus guidé, euh, à quel point donc, le, le, le jeu sera bac à sable, ou quand même un minimum dirigiste. Donc voilà, vous avez des supports donc, en dessous, hein, des supports en plastique, qui existent tel quels dans, dans la version physique, sur laquelle vous poserez des, des tuiles, ça a l'avantage d'éviter que tout glisse, ça a l'avantage aussi de permettre de sauvegarder assez simplement la partie quand on a terminé en rangeant comme ça ces blocs de 3. Il y en a qui trouvent que par contre ça fait aussi augmenter le prix, c'est vrai. Euh, c'est bon Après il y a aussi des, des petits tokens qui vont pouvoir se, se clipser, se, se caler un petit peu partout là, autour des attaches qu'on voit. Donc Je pense pas que ce soit forcément superflu, euh, surtout dans l'optique d'un jeu permanent ou à minima semi-permanent dans lequel il faudra justement sauvegarder les choses, et éviter que, que tout, bien sûr, ne se promène. Donc là, nous avons nos deux personnages, et, euh, je n'ai pas parlé du de deuxième point, le deuxième point, c'est que la plupart des actions possibles, actions un petit peu contextuelles, euh, dépendent de ce qui est affiché sur la tuile. C'est-à-dire que c'est à vous de, de, vous, de regarder votre, la tuile où vous êtes, et de dire, tiens, ici, il y a une rivière, je peux pêcher. Il n'y aura pas une icône poisson, il y aura pas Il euh, y a une grotte, je peux préparer le campement pour la nuit, et on peut dormir là. Ce sera à vous de regarder. Ce qui rappelle, j'ai souvent en parlé, peut-être un peu trop, euh, le septième continent dans lequel, alors c'était pas aussi contextuel parce qu'il y avait pas mal de textes sur les cartes, mais on avait quand même ce côté, regarde s'il n'y a pas un secret, regarde s'il n'y a pas un numéro caché. Là, ça va encore plus loin. Il faut euh, tout doit être, c'est un petit peu organique si vous voulez. De, le, les éléments de jeu sont, sont dans le dans la quoi. Ce qui va être le cœur de votre jeu ça va être ici euh, votre challenge. Euh, donc moi, évidemment, là, je suis sur le challenge de départ qui va vous donner donc un petit résumé ou un petit pitch de votre quête, sachant qu'encore une fois, hein, les, les éléments sont censés s'enchaîner d'une certaine manière relativement en fonction de vos réussites, de ce que vous faites, de ce que vous échouez. Euh, on a bien sûr euh, un objectif, ici, obligatoire, et puis euh, des objectifs suivants. C'est-à-dire qu'en fait, là, j'ai ma principale, si vous voulez, enfin là j'ai ma quête principale, là j'ai ma subquest, ou la première étape de cette, de cette quête, quand elle sera faite, dans l'ordre, j'irai chercher les cartes en dessous euh, pour, euh, bah, pour faire la suite, un petit peu de, de... pour passer à la quête suivante, et puis une fois que j'aurai accompli à toutes les quêtes, on verra derrière que je déclencherai quelque chose. Donc, euh, bah, c'est ce que je vous ai dit, hein, on arrive finalement dans cette... Euh, dans cette grande crevasse de glace mystérieuse, et avant tout, il faut qu'on trouve des moyens de survivre, bienvenue dans le tutoriel, hein, c'est Jamais plus que ça. Euh, on a ici une liste d'actions qui sont d'ailleurs et c'est pratique les actions élémentaires du jeu. Donc ça va me permettre en fait en suivant cette espèce de de de de, de quête de base hein, bah, de vous expliquer comment fonctionnent les quatre cinq actions et puis les deux grandes phases de chaque tour de jeu. On est divisé entre le jour et la nuit. Euh, je vous épargne la description de tout le matériel puisqu'on y viendra au fur et à mesure. Il y a quand même pas mal de choses, euh, mais tout est encore une fois assez évident en soi. Et on peut partir sur la première euh, donc carte de quête et la première chose à faire dans ce tutoriel, c'est d'aller chercher de l'eau. Alors, je vous ai dit que chaque tuile était, chaque action de tuile était contextuelle, était évidente. En fait, le principe, ça va être que si je suis devant une tuile comme ça, je vais devoir aller me référer au livre de règles, au livre terrain. Et c'est ce livre terrain qui va me dire, ici, que si j'ai une rivière, je vais pouvoir faire ça ou ça. Donc pour chaque élément que vous voyez, à la fin j'imagine que vous les connaîtrez tous, il y en aura peut-être un peu plus que ça, mais peut-être pas non plus des centaines. Euh, quand vous voyez ce type de décor, tiens, je vais voir dans le livret, est-ce que je peux pas par hasard Et souvent c'est assez évident, donc rivière, on peut récupérer de l'eau, on peut pêcher, vous allez voir tout ça. Le coût en énergie est ici. Alors ce qui est marrant, c'est que dans Stone Saga, on va pas aller forcément toujours, j'ai l'impression, dépenser toute son énergie parce qu'on n'est pas toujours certain de tout récupérer à la fin du tour, pendant la phase de nuit, selon les conditions dans lesquelles on sera. Donc on pourrait se rapprocher, pour ceux qui aiment le grind, Tainted Grail est aussi un jeu de, de, de survie quelque part, et on pourrait se rapprocher de ça, c'est-à-dire que dans Tainted Grail, on est quand même très mesuré dans ce qu'on va dépenser et investir, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va récupérer. Donc je peux là, avec n'importe lequel des deux, on va dire avec le plus finot des deux, dépenser une action, pour aller chercher, donc nous l'avons vu, deux portions d'eau, donc qui sont ici, et euh, alors, la subtilité, c'est que avant ou après une action, on peut échanger des éléments avec son camarade. Donc je pourrais très bien lui donner une goutte d'eau. On a chacun un petit coup à boire et c'est très bien. Vous voyez que c'est rigolo. Je l'évoque que maintenant euh, cette espèce de sac qui est un sac en fait. Il contient. Il ne pourra pas. Enfin comment dire Il faut que tout ce que vous avez rentre dedans. Donc on n'est pas sur des cases, vous savez où euh, vous pouvez mettre 5 vis empilées dans une case ou bien un seul, une seule épée. Euh, là, il faut que physiquement, ça tienne dedans. Donc, ça vous permet de... Parfois, peut-être de tricher un peu en emboîtant les choses, en bougeant un petit peu les choses, mais ça ne doit pas se superposer, ça ne doit pas déborder. Sur le plateau, c'est double couche, donc c'est plus facile. Euh, et puis là, bon, vu jusqu'où ira dans le jeu, ça posera pas, je pense, de problème. Donc, là, on peut déjà checker la première, euh, le premier objectif, récupérer de l'eau, c'est fait, et pêcher. Alors, pêcher, on va dire que c'est l'autre qui va le faire. Pêcher, c'est le premier mini-jeu. Et... C'est la bonne idée, je pense, euh, de Stone Saga, encore une fois en, en, en référence, en comparaison au 16ème continent, c'est qu'on va rendre tout beaucoup plus concret. La plupart des actions que vous allez faire vont demander de manipuler des cartes, euh, de jeter des dés, de faire un petit quelque chose, et ça change de l'action automatique, vous savez. Euh, si vous faites ceci, piochez une carte, vous voyez le résultat. Si vous faites ceci, gagnez cela. On a toujours un, un côté un peu plus concret, palpable, en fait, des actions, et je pense que c'est ce qui fait, fera et fait déjà euh, le succès de ce jeu-là. La pêche, en l'occurrence on a un deck de pêche, alors je vais nous le rapprocher peut-être. Donc pourquoi je pêche Parce que j'ai sur ma case une rivière. La pêche c'est littéralement du mini-jeu, hein. on va sortir ici une carte. Une carte qui va nous dire, si je la mets dans le bon sens, ce qu'on peut obtenir. On peut obtenir ici un poisson, ici deux orations d'eau, ce qui est bizarre pour la pêche, et ici deux poissons. Ce qu'on a à gauche c'est un petit peu le niveau de difficulté. On tire ensuite une deuxième carte, Compose. pose... Comme ceci. Et là, on a des lignes. Alors, ce n'est pas vraiment des lignes de pêche. C'est un peu des lignes d'action. Euh, et on voit que, par exemple, pour aller chercher ici mon poisson, j'ai ici un emplacement qui est large où je pourrais mettre deux dés. Ici, un emplacement où je pourrais mettre un dé. Et que je peux aussi utiliser pour, si on remonte le rouge, pour avoir deux eaux. Ce sera l'un ou l'autre. Et ce qu'il va y avoir au bout, qu'on va tirer après, ce sera un modificateur de cette difficulté de base. Et si finalement, sur, avec les dés qu'on aura placé sur cette file-là, on excède la difficulté, c'est-à-dire le montant ici, plus l'éventuel modificateur, on va obtenir ce qu'il y a au milieu. Donc on jette 4 d Je vais vous montrer ça comme ça. Ce sera plus simple avec un exemple. On jette 4 d Alors j'ai plutôt des bons dés. Euh, alors l'idéal, ce serait d'avoir deux poissons, bien sûr. Hein, deux poissons, alors si on voulait être sûr de les avoir, on pourrait... Alors les dés sont un petit peu gros. On pourrait mettre 2, 5 ici. Parce que là, à 10... Sur 12 maximum avec 2 dés, on est quand même pas mal. Ensuite, par contre, il faut faire attention puisque les, les échecs peuvent parfois nous, nous nuire aussi. Euh, donc j'aurais envie de dire que... Bon, on est obligé de les poser hein, de toute façon. J'aurais envie de dire qu'on va mettre le 3 sur un, un fil d'action qui fait à la fois le, le noir et le blanc. Comme ça, j'ai peut-être une chance d'en avoir un des deux. Et puis le 2... Allez, on, va le mettre, euh, on va le mettre ici. voilà Une fois que ça c'est fait... On va aller chercher une troisième carte, toujours du même deck, qu'on va retourner. Et là, on va enfin savoir ce qu'on peut récupérer et, et à quelles conditions. Donc, on voit que, par exemple, sur mon fil noir, là, sur mon fil noir, on est à 5 de base. Et si on va au bout, plus 1. Sachant qu'il m'arrive une misère euh, si je, je n'atteins pas le, le score voulu. Donc là, évidemment, avec 5 plus 1, 6, moi j'ai 10, donc c'est parfait. Donc, j'ai déjà deux poissons. Ça, c'est pas exactement du poisson. Hop, donc que je vais mettre toujours pareil dans mon inventaire et il faut que ça rentre. Ensuite donc ces dès là je peux les enlever. Ensuite ici 5 donc il y a un 6, mon 3 ne suffit pas. Et en blanc 3 et de 5 non plus. Donc celui-ci ne servira à rien. Et là-haut on a un rouge à 4 et 3, 7. Euh, si j'avais réussi j'aurais un bonus. Pour le coup c'est perdu. Je fais une parenthèse qui aura du sens tout à l'heure. Euh, le mishap là, le petit incident ou le bonus que vous allez pouvoir avoir, ça fait partie des choses qui dépendent du, de l'endroit, du terrain sur lequel vous vous trouvez, et qui, donc qui demandent d'aller, encore une fois, chercher une référence euh, dans un des livrets. Je dis encore une fois, c'est pas innocent, on, encore une fois, on y reviendra tout à l'heure. Donc cette pêche-là n'est pas si mal, j'ai obtenu mes deux poissons, tout ça on va le remélanger bien sûr, hein. alors là on a que 10 cartes dans la démo, donc j'ai parti du principe qu'on les remélangeait à chaque fois, il y aura peut-être une défaut s'il y a plus de cartes dans la, version, euh, dans la version finale. Sachez toutefois que comme vous voyez avec l'assemblage de cartes, il y a quand même énormément de, de possibilités. Donc pêcher c'est fait. C'est une des autres actions élémentaires, contextuelles, faisables euh, dans l'environnement. Vous voyez qu'il y en a quand même quelques-unes, mais on ne les évoquera pas toutes. Parce qu'il y en a pas mal qui se répètent déjà. Donc check. Check et on passe au numéro 3 qui est de euh, fouiller, rechercher, euh, récolter... Euh, donc dans la, forêt, dans la forêt ou dans les plaines, nous on est dans les plaines. Alors là c'est pareil, c'est un nouveau mini-jeu qui est un petit peu alambiqué, je trouve. Euh, si vous voulez, le, le, le, au final, quand on aura fini de parler de tout ça, euh, ce qui sera important, à mes yeux, ce sera la fluidité en jeu. Vous voyez la façon dont euh, on s'apesantit ou pas sur certaines actions, combien de temps on attend si on voit plusieurs, ce genre de choses. Pour faire très rapide, parce que là vraiment, il y a énormément de conditions, euh, sur ce, euh, ce mini-jeu, vous allez tirer deux cartes. Vous allez regarder les deux cartes. Ça vous présente donc le paysage où vous vous trouvez. Vous avez un premier plan de ce qui est à portée de main, un plan euh, médian et un plan plus éloigné. Vous allez choisir la carte qui vous intéresse le plus. Par défaut, là on a un prédateur, il faut éviter les prédateurs. Donc on va la remélanger dans le paquet. Ensuite on en tire deux suivantes et on en refoisit une. Alors là par exemple, je, je, je suis obligé de prendre un prédateur. Euh, je prends n'importe quoi juste pour aller au bout de mon, de mon idée. Le truc c'est que, à partir de là, vous pouvez choisir de vous arrêter et de prendre, euh, de récolter. Ou vous pouvez choisir de continuer à piocher parce que vous ne trouvez pas ce que vous voulez ou pas en quantité suffisante, mais dans ce cas là, à chaque fois que vous allez trouver un monstre, sachant qu'on en a déjà un, vous serez obligé de choisir la carte où il y a un monstre, et que, sur certaines cartes finalement, euh, ça va faire en sorte que le monstre se rapproche, et s'il se retrouve au premier plan, on est obligé de se taper un duel, ça se passe pas forcément bien, en tout cas c'est une prise de risque, surtout si la personne, le, le, le personnage qui fouille, n'est pas un combattant. Euh, donc idéalement, c'est soit on s'arrête assez tôt parce qu'on a ce qu'on veut, et on veut pas prendre de risque, soit on pioche plus, histoire de faire donc un, ici un grand décor, euh, mais vous voyez avec un monstre qui peut se retrouver de plus en plus près, jusqu'au moment où il va vous croquer, et, euh, et donc vous pourriez repartir avec une blessure et pas grand chose en poche. Le système derrière, il y a l'ambiqué. Euh, tout ce qui est au premier plan vous pouvez le prendre euh, si quelque chose est au premier plan vous pouvez, et qu'il se trouve également au plan derrière vous pouvez également le prendre euh, et tout ce qui se trouve derrière un chemin peut aussi être pris plus donc derrière ce qui se trouverait qui serait identique et qui serait sur le plan encore derrière donc <rire> j'explique très mal mais euh, j'ai trouvé ça un peu voilà j'ai pas été particulièrement emballé par ce truc là euh, mais sinon l'idée est bonne, c'est-à-dire que voilà, on, on va avoir un, un, un environnement différent à chaque fois et on va essayer de, de faire au mieux. Euh, je trouve juste qu'on aurait pu faire un peu plus simple, ou un peu plus sympa à lire, à expliquer que cette histoire de plan là, qui en plus n'est pas très... n'est pas super réaliste. Alors là, je n'ai pas, pas de bons exemples, mais euh, voilà, l'idée là, ce serait par exemple que comme j'ai des, euh, des herbes, là, ou du blé, que sais-je, euh, au premier plan, je peux aussi prendre toutes les herbes qui sont au deuxième plan et comme il y en a au deuxième plan, je peux aller chercher celles qui sont au troisième plan, mais du coup, à la base, elles sont loin, donc je ne vois pas en quoi, le fait qu'il y en ait tout près, ça, ce que je peux en avoir loin euh, Voilà, mais ça fonctionne, ça fonctionne dans l'absolu, et puis il y a un petit côté, un petit peu, euh, on va pas dire cette différence, ni, euh, ni où est Charlie, mais, mais c'est quand même ça, c'est d'aller chercher les euh, visuellement, encore une fois, comme sur les, les, les, tuiles, les tuiles de la carte, aller chercher ce qui vous intéresse, et ne pas avoir besoin d'indications euh, chiffrées ou lettrées, vous voyez, c'est pas ici vous avez de l'herbe, c'est à toi de chercher euh, ce qui te plaît le plus. Euh, bon alors du coup évidemment j'ai un peu triché parce qu'à chaque fois j'ai pas dépensé les actions mais on a dit que pêcher c'était deux fouiller si c'était lui par exemple c'était deux aussi alors, je sais plus ce qu'on a pris peu importe les ressources sont là, elles sont pas très nombreuses euh, et je pense que c'est bien comme ça ça suffit on fait assez de choses à faire avec vous avec vous verrez en tout cas voilà ça c'est une autre des actions qui va nous permettre bah, de tout simplement ça va être un petit peu la base de la survie hein, de trouver à manger euh, de trouver parfois des matières premières pas forcément en grande quantité ça dépend aussi ce qu'on de ce qu'on cherche euh, ça permet de faire quand même euh, un petit peu tourner la, la boutique. Le quatrième, c'est d'aller euh, miner. Miner. Alors, que nous dit miner Enfin, en tout cas, à quel endroit peut-on miner J'imagine qu'on a sur cette tuile euh, une zone qui nous permet de miner. Ça va être sûrement la grotte. J'y ai pas prêté attention tout à l'heure parce que j'ai suivi bêtement le, le tuto. Voilà, on a une cave ici qui permet de miner. C'est parfait. Et en plus, ce qui nous dit avec quoi miner. Alors, ça coûte aussi deux actions. Vous voyez que ça part très vite, les actions c'est souvent par deux, plus que par euh, que par unité. Ça nous dit d'aller mettre un certain nombre de tuiles, pardon, de, de jetons euh, de différents minerais dans un sac. Donc euh, ça marche moins bien évidemment en, sur TTS, on est censé les, les sentir après mettre la main dedans, et puis un petit peu au toucher, alors je sais pas à quoi ils vont ressembler au final, hein, s'ils seront, on euh, aura peut-être des versions de luxe, réalistes, hein, euh, au toucher à les tirer plus ou moins ce qui nous intéresse. Donc là, si je suivais le, la mise en place, j'irais mettre, vous le voyez, deux sunstones. Euh, j'ai pas le nom de toutes. Hein. Là, on a, j'imagine, du caillou assez basique. Et ici, je n'ai plus le nom. Euh, dans le sac. Et puis, ça marche très bien. Hop, en prendre deux. Donc elles sont censées être mélangées. Moi, j'ai pas regardé, qu'il y a un verso qui est différent. On mélange, on mélange, on mélange. Allez, mélangeons. Et, hop, et puis, on va aller tirer une pierre. Bah, pour le coup, ça, ça ressemble beaucoup à un caillou. Et donc ça, je vais l'avoir obtenu, c'est ce qui me permettra derrière de faire du crafting, de faire pas mal de choses, mais ce qui va être important, c'est de regarder derrière, derrière j'ai un symbole, et selon ce que ce symbole va montrer, il va falloir que je me réfère à une table, et cette table va me dire ce qui se passe. Là j'ai eu de la chance, et c'est vraiment de la chance en plus, c'est que ce symbole en fait renvoie au symbole de mon challenge, donc il va me renvoyer dans le codex, qui est une qui est un, un grand livre, en fait, qui va vous donner toutes les conséquences de plein d'actions, euh, sans faire trop de narration, vous voyez, c'est vraiment des conséquences brutes. Euh, va me dire... Enfin, euh, le fait donc que j'ai, derrière cette pierre, le même symbole, va m'envoyer à une conséquence. De mémoire, c'est la 188, mais le temps où je la trouve, je pense que on pourra passer à autre chose. Et puis en plus, je vais éviter de spoiler au cas où ce, ce, ce, ce tuto-là se retrouverait tel quel dans la boîte. Euh, voilà. Et donc, je récupère ce fameux caillou. J'ai ensuite le choix, si je le souhaite, de piocher une deuxième fois, sachant qu'on peut se blesser en minant. C'est vraiment le hasard du symbole qui se trouve derrière le caillou. Donc on peut peut-être décider de s'arrêter là, d'autant plus si on a trouvé ce qu'on voulait. En tout cas, c'est ça l'action de miner. Et on a quasiment tout fait. La dernière action qui nous est demandée par la quête, et, euh, enfin cette espèce de, de première partie de quête, et qui fait partie hein, des actions importantes, c'est euh, de préparer finalement le, le, le camp pour la nuit. Et ça, ça demande tout simplement de placer euh, un jeton sur la cave. Et ça coûte une action, donc finalement ça vous demande de gâcher une action pour préparer votre nuit, ce qui est pas mal. Et là si on s'arrête là, ce qui n'est pas une mauvaise idée, euh, on voit qu'on a... Alors je pourrais faire encore quelque chose de plus, hein, puisque là je vais directement passer à explorer les environs, et donc à de nouvelles choses à faire, ça ne s'arrête jamais. Euh... Mais je pourrais très bien m'arrêter là en me disant je ne vais peut-être pas récupérer toute mon énergie, je n'ai peut-être pas ce qu'il faut pour récupérer toute mon énergie, donc je fais ma nuit comme ça. La phase de nuit, elle est pour le moment expliquée euh, sur l'aide sur de jeu. C'est même la, la seule chose qui est expliquée sur cette aide de jeu là, avec l'aide euh, pour le, le minage. Et on va commencer bien sûr par récupérer en bruit déjà un petit peu d'énergie. Donc c'est deux énergies si on a deux personnages. Donc vous voyez qu'on va pas au bout. Et qu'ensuite, on peut par contre, euh, moyennant euh, consommation de, de nourriture ou d'eau, récupérer un petit peu plus. N'oubliez pas, comme on dort au même endroit là et qu'on est au même endroit, j'aurais pu lui filer un poisson. Je pourrait par exemple aller consommer mon eau, chacun consomme son eau pour récupérer une énergie de plus. Et puis tiens, lui pourrait même manger son poisson pour aller chercher une énergie, une, la dernière qui lui manque. Si euh, on a tout rempli, on a réussi à, à, à ramener son, son énergie au maximum, euh, ça va nous permettre d'avoir un boost, un bonus sur le tour suivant. Si on a consommé à la fois de l'eau et de la nourriture, comme c'est le cas d'Edmond par exemple ici, on pourrait en plus, euh, alors ils appellent ça dégrader euh, une maladie ou une blessure, c'est-à-dire en fait faire que son état s'améliore, ce qui est sympa finalement, euh, de pouvoir juste en, en se reposant, et en s'alimentant correctement, euh, inverser un petit peu les, les, les, les mauvaises choses qui auraient pu nous arriver, là où dans certains jeux c'est un petit peu plus difficile, où il faut se faire des médicaments, des pansements ou que sais-je. Euh, par contre si vous ne faites ni manger ni boire, vous aurez une blessure mineure, vous allez souffrir de ça, c'est ce qui symbolise la faim, mais le jeu, je vous l'ai dit au début du, de l'explication, est assez simple, à expliquer pour le coup et à apprendre, donc il n'y a pas 50 états non plus et, euh, et voilà, il n'y a pas l'état fin. C'est blessure mineure et c'est très bien comme ça je pense. On passe ensuite à une phase qui est pas trop montrée dans ce... à plusieurs phases d'ailleurs, qui sont pas trop montrées dans ce, dans ce quick play, euh, ça va être d'abord la dégradation de la nourriture, ce qui est assez intéressant, c'est que la nourriture pourrie en fait, ça je peux vous montrer ici, c'est que les, les, les, les tokens sont double face, et là on voit que si je dois le retourner encore une fois, c'est-à-dire au prochain tour, bah le poisson sera plus frais, donc il faut le manger au plus vite. On a aussi toute la notion d'entretien du feu de camp. Moi, j'ai pas de feu de camp, hein, on n'a pas allumé de feu. Le jeu ne m'a pas expliqué encore à ce, ce moment-là comment le faire. Mais si on avait un feu de camp avec les bonus qui vont avec, il faudrait pouvoir l'entretenir avec du bois, tout simplement. À ce moment de la partie, bien sûr, si on a des éléments du jeu qui permettent de faire des actions de nuit, c'est le moment de les faire. Après ça, on tire la carte de nuit. On tire une carte par, euh, par lieu où dort au moins un personnage. Sachant qu'ici, on en a deux, par exemple, mais on ne tirera qu'une carte. Et c'est au joueur de se mettre d'accord sur auquel des deux cet événement nocturne va arriver. Alors je vous montre un petit peu ce que ça, ce que ça va donner, une carte nuit. Euh, on va prendre une ici. Donc on a toujours une condition, et c'est souvent le cas d'ailleurs sur les cartes que vous tirez, les événements, les découvertes, on les verra après. Euh, on va te dire que tu vas jouer cette carte si. Là je joue cette carte si il y a au moins deux hexagones non explorés. Il y a deux hexagones non explorés. Sinon, on la remet dans le paquet, on en pioche une autre. Ce qui est logique en fait, ça permet d'avoir des événements qui collent à ce qu'on vit, et, et d'avoir quelque chose qui soit le moins lambda possible. C'est audacieux, ça peut peut-être demander parfois beaucoup de remélangeage, entre guillemets, euh, jusqu'à voir ce qu'on veut, hein. mais euh, ça permet au moins de, voilà, de, de, de coller à la, à la réalité de ce qu'on vit, et peut-être du coup d'être plus prenant. Euh, donc je lis que mes rêves euh, m'emmènent à des endroits lointains, et euh, même si c'est euh, fictif, imaginé, ça a l'air étrangement réel. J'ai pas déterminé quel personnage avait tiré cette carte, on va dire pour des raisons de, de convenance que c'est lui, euh, que c'est Hubert. Et je vais avoir un test à faire, donc tester euh, votre vision. Euh, et plus 2 si je suis attuned, alors attuned c'est un, une des caractéristiques qui est ici, donc je ne l'ai pas, je ne le suis pas. Donc comment on fait Bon on, tire un, on jette un dé, tac, on ajoute 6, super, on ajoute sa stat, 5, ça fait 11. Donc je suis pas au 12+, mais je suis ici. Et donc, j'ai vraiment mon résultat. Euh... En fait, j'ai rêvé d'un endroit... D'un endroit... Euh... D'un endroit... Je suis bloqué. J'ai rêvé d'un endroit qui est pas loin. Enfin, si, qui est loin, mais qui est pas loin, quelque part. Parce que là, les, les deux tuiles cachées, elles sont proches de moi. Mais voilà, j'ai rêvé d'un endroit distant et je peux révéler cet endroit distant. Voilà. Donc, je retourne une tuile. Et, et voilà, je, je voyage par la pensée. C'est très bien. Et je place un lore euh, sur, cette hex, sur cette hexagone, donc, donc les lores, sont, ça fait partie des marqueurs qu'on va mettre sur la carte, euh, pour encore une fois indiquer tout un tas de choses, soit de retourner vers le codex, soit de choses qu'on a gagnées, qu'on a apprises, qu'on peut gagner à prendre, des challenges et autre chose. Donc ça c'est la phase de la carte de nuit, par contre, pardon, qui va aussi nous dire que l'activité augmente de 1, donc là on a une petite roue qui sert à, à traquer ça, et pourquoi c'est intéressant, je vous lirai juste après. Dernière chose à voir, la petite icône ici en bas à droite, bah, c'est tout simplement les, les icônes qu'on retrouve par exemple derrière les, les pierres quand on va miner, et euh, ce sont des présages en fait, donc là pour le pro la prochaine journée on aura ce présage là, on devra se, révéler, se, se référer encore une fois euh, au livret si on, on révèle une de ces icônes là sur par exemple une pierre qu'on ira miner. Ce que j'ai oublié de vous dire juste avant, c'est que donc la fin de cette phase nuit c'est là aussi où on doit s'assurer que rien ne déborde du sac et puis abandonner tout ce que finalement on ne peut pas faire rentrer dans le sac, voilà, c'était important de le dire donc je le dis. Et cette activité donc que je viens d'évoquer, en fait, on va, la, euh, on va la comparer à ce qu'on a derrière notre objectif, euh, qui rappelle ici donc le setup, ça on en est loin, et qui dit qu'une fois qu'on sera à 4 activités, il va se passer quelque chose à 8, à 12, à 20. Euh, mais qu'entre-temps, si j'ai réussi à faire toutes les subquests qui sont ici, j'irai chercher l'outcome en 200 dans le codex. Donc là, Activity 4, j'ai un petit peu de temps, et ma phase de nuit est terminée, on passe à la prochaine phase de jour. Et je peux peut-être vous montrer que... Je veux pas que cette vidéo soit, soit trop longue, mais vous montrer aussi quelque chose d'intéressant qui va être l'exploration. Le, Alors se déplacer quand vous n'avez pas d'obstacle entre deux tuiles, que si vous n'avez pas là, un gros caillou dessiné, encore une fois, c'est euh, je dis contextuel, je sais pas si c'est le vrai mot, mais c'est intégré au jeu. Si vous ne voyez pas là un gros mur, c'est que vous pouvez passer pour une seule énergie, vous déplacer comme ça. Euh, sinon, si c'est trop difficile, ça peut monter jusqu'à deux. Et quand on veut révéler une, une, une tuile qui est cachée comme ici, on va tout simplement tirer une carte de découverte. Je vais donc pour deux actions, envoyer Hubert, découvrir ce dont il n'a pas rêvé, l'autre tuile, et je vais tout simplement aller chercher une tuile d'exploration, discovery, pardon, de découverte, qui se trouve ici, et c'est à peu près le même système, c'est-à-dire que euh, il va se passer un petit truc, là c'est un danger, pas de chance, euh, et je vais donc devoir choisir une des solutions. Ce qui est intéressant, sur celle-ci par exemple, <coughs> qui dit que l'expédition dure plus longtemps que prévu, et qu'on a soif... Euh, on va avoir plusieurs façons de résoudre ce problème. Soit on a de l'eau, très bien, tout de suite, hein, donc on boit. C est un peu bizarre parce que du coup, ah non j'allais dire on est près de la rivière, mais lui il est plus près de la rivière, puisqu'en fait, il est ici. Et il a soif, le bougre. Soit... Je me débrouille pour trouver une espèce de petite source pas loin, mais il faut être intrépide ou resourceful, plein de ressources. C'est-à-dire que si c'est lui qui était allé, Edmond là, même sans eau sur lui, il aurait pu se débrouiller pour éviter le, de, de subir finalement une blessure majeure, ce qui pendrait au nez du puisqu'il est parti juste avec son poisson exploré. Poisson qui devrait être pourri d'ailleurs, hein, rappelez-vous. Bref, tout ça pour dire qu'on a toujours la solution. Est-ce que j'ai le matos Oui, non. Sinon, est-ce que j'ai la hum, capacité, l'affinité pour m'en sortir Sinon, eh ben danger. Danger, blessure, euh, déception. Donc là, c'est ce qui me serait arrivé... Et chercher une blessure majeure et la placer sur mon, sur mon personnage, euh, voilà, voilà, elles sont là c'est assez, euh, assez parlant hein, les icônes. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus On va pas aller plus loin dans la simulation d'un tour, euh, ni même vous spoiler trop les actions très basiques qui servent de, de tutoriel ici, on peut quand même parler un petit peu de ce que ces actions, ce que ces suites de subquests là nous font faire, et il y a deux choses qui sont assez sympas. Euh, qui sont assez bien simulés en tout cas, plus, encore une fois, que dans le 7ème continent, qui fait rêver tous ceux qui regardent cette vidéo aujourd'hui, euh, c'est ce qu'on pourrait appeler le raffinage, vous allez voir euh, où je veux en venir, et puis l'artisanat. On est ici. Ici, là, vous voyez, c'est ce... tous les objets qu'on aurait pu récupérer. Tout à l'heure, j'avais récupéré un... un caillou comme ceci, euh, et ils ont tous ces matériaux, Qu'ils ont pour le... le coup, là, pas très nombreux. Est-ce que ça, ça ira plus loin dans, dans, dans, dans le final J'imagine, hein. Euh, mais ils ne sont pas très nombreux. Ils ont potentiellement une icône dans le coin supérieur gauche et dans le coin inférieur droit. Le coin... Alors celui-là, c'est le plus intéressant, le sunstone. Donc c'est celui qu'on va prendre. Euh... Tiens, on peut regarder celui-là aussi pour après. Qu'est-ce que ça me dit C'est que le sunstone peut effectuer cette action. Je n'ai pas le nom là. Euh, c'est pas très intéressant d'avoir le nom. Et que si je veux transformer le, le sunstone, il me faudra cette action-là. Donc finalement, si j'ai un sunstone et cette belle pierre bleue ici... Je peux utiliser l'icône en haut à gauche, donc utiliser ma sunstone, pour transformer ma pierre bleue, parce qu'en fait c'est la même icône. Enfin le, ça, ça veut dire utiliser cette icône. Donc j'utilise la sunstone pour transformer la pierre bleue, c'est-à-dire que je la retourne. Et là, elle est raffinée, c'est là où j'emploie le mot raffiné qui n'est peut-être pas le, le mot exact. Ça devient, on le voit à ces petites icônes sur le côté, euh, un matériau du, duquel, avec lequel je pourrais faire de l'artisanat. Et je vais encore plus loin, je pourrais utiliser cette pierre raffinée, pour, vous le voyez ici, effectuer cette action, hop, et avoir aussi euh, une sorte de silex. Du coup, comment ça va marcher l'artisanat Ça va être assemblé ce qu'on aura comme ça crafté. Et parfois, il faut avoir euh, un feu et euh, un, un instrument coupant, par exemple, ici pour faire ça. Euh, donc, il y a différentes conditions hein, pour transformer les, les éléments bruts. Sachant qu'il est souvent plus intéressant d'avoir des éléments raffinés, tout dépend de ce que vous voulez faire, bien sûr. Euh, l'artisanat, ça va constituer à rassembler deux éléments, alors moi j'avais essayé avec le bois c'est ce qui m'était ce qui m'avait fait envie je sais plus exactement ce que j'avais fait d'ailleurs la seule condition en fait pour que deux éléments soient assemblables c'est qu'il faut que sur le côté de celui de gauche et sur le côté gauche de celui de droite il y ait la même couleur et le même symbole, donc là il n'y a pas le même nombre de triangles mais j'ai des triangles jaunes des deux côtés donc je pourrais potentiellement les assembler après le jeu vous dit regardez si l'assemblage dans ce sens que le sens est important pourrait donner quelque chose c'est -à, que à vous de vous dire ah ouais, et si j'assemblais ça marrant comme idée hein donc du coup là je me dis tiens ça ferait peut-être une sorte de pelle tu vois avec ça qui a été, euh, qui a été bien poli là euh, donc bah du coup je vais aller chercher dans le codex encore une fois euh, si ce que j'ai créé là ça donne quelque chose alors je peux vous le montrer pour que là soit bien clair parce que ça peut paraître un petit peu cryptique on va compter le nombre de symboles de gauche à droite donc 2, 2 4, 5 et le premier est bleu donc c'est un objet bleu donc bleu 2, 2, 4, 5 donc je vais dans le codex crochez vous bien euh, je vais dans bleu donc page 56 2, 2, 4, 5 il est possible qu'il n'existe pas que de toute façon il n'y avait rien à faire avec mais là 2, 2, 4, 5 j'ai une entrée qui me dit euh, qu'avec cette forme là on pourrait euh, créer une lance Ah oui, alors qu'on pourrait créer une lance avec ça, euh, le cloud Cloudstone, voilà, c'est le long que je cherchais, le long de la pierre, est euh, trop arrondi, donc ça marche pas pour aller au bout. Il faudra quelque chose de plus pointu. Donc ça veut dire rien, on récupère le matos, donc c'est pas grave, mais ça donne aussi un indice sur euh, comment améliorer notre création. Je pense notamment euh, à l'addition du silex qu'on avait là. C'est-à-dire que j'imagine que si je faisais ça, et là je suis en full impro, et que je le mets... Alors finalement, peu importe le sens, puisqu'il y a le même nombre de, de triangles, c'est marrant. Parce que pour moi, ça me paraît plus logique de le mettre comme ça, évidemment. Donc là, ça ferait 2-2-4-1, par exemple. Et comme dit 2-2-4-1, voilà, vous avez créé une, une lance. Pour chasser, pêcher et, et vous défendre. Donc là, on va chercher dans le paquet correspondant la lance. Je vous épargne la recherche. On l'équipe au personnage et c'est bien. Euh, on reviendra sur ce système de crafting, sur ses avantages et ses inconvénients, ce qu'on peut pas nier c'est que euh, là on vit le Robinson Crusoe, on vit la préhistoire, euh, on est au delà de l'assemblage un peu chelou dans 7ème continent euh, euh, de vous savez un caillou avec une liane et puis euh, ça donne une horloge et on comprend pas pourquoi, là on, voilà il, il faut, et c'est le, le fil rouge vous l'avez compris hein, de ce jeu il faut regarder en fait, si moi là ça ça a du sens alors peut-être qu'on peut le faire. Ce sera jamais n'importe quoi. Si je mets ça et... Bon là, il n'y a rien, mais... Euh... Voilà, si je mets ça, en tout pas le droit. Si je mets ça et ça, je pourrais aller chercher, mais à mon avis, ça ne donnera aucun résultat, parce qu'il n'y a rien qui, en mettant deux cailloux côte à côte, euh, permettrait de rendre... Euh... Enfin, de donner un outil utile, à moins que quelque chose m'échappe, bien sûr, n'étant pas un grand bricoleur. Voilà, c'était deux des actions aussi que vous allez retrouver souvent. On mentionne une dernière chose. La vidéo est déjà assez longue et je veux pas... Euh... Je ne suis pas assez connaisseur, c'est pas un test, c'est pas une review, je le découvre comme vous, je vous fais gagner du temps finalement parce que j'ai lu les règles et puis que, que j'ai joué, joué une session, mais je n'ai pas prétention à vous dire s'il si faut acheter, backer le jeu ou pas, euh, j'essaie juste de le démystifier un petit peu. On a ce, cette espèce de, de journal, et ça c'est selon comment ce se sera exploité et à quel point ce se sera exploité, c'est super marrant, parce que ça permet, donc là on a tout un côté où on peut dessiner un plan euh, du monde tel qu'il est. Alors, à but de sauvegarde peut-être peut-être aussi qu'on va pouvoir spéculer sur deux choses là-dessus indiquer des endroits où sont des dangers que sais-je et à côté ici donc en plus des, des fameux jetons l'or enfin du, du, du, du comptage ici des points de l'or on va pouvoir euh, prendre note garder note des euh, recettes qu'on a, qu a réussi à inventer finalement pour pas avoir à, à recombiner les, cho les choses à chaque fois les choses à chaque fois euh, ici les, les résultats des, des, des enquêtes qu'on a ramené sur les présages je vous ai pas parlé de ça c'est encore un, une autre mécanique qui permet justement grâce aux fameux omen donc les, les symboles qu'on voit ici ou ici de déterminer des, des pistes possibles des solutions possibles des histoires à, des aventures à entreprendre il y a énormément de choses à voilà on peut on peut être amené à faire des dessins on peut être amené à faire pas mal de choses et c'est un petit peu le journal si vous voulez qui suit votre euh, vos générations c'est ça qui est marrant euh, c'est qu'on c'est pas que le jeu encore une fois qui va vous dire que tu as gagné deux points d'expérience c'est toi qui va écrire ou dessiner ah j'ai trouvé ces peintures rupestres sur un truc je sais pas encore à quoi ça sert euh, du coup je vais les recopier et peut-être qu'à un moment euh, c'est précisé dans le livret de règles hein, que tous les éléments ou tous les le matériel qu'on va avoir ne fera pas toujours sens tout de suite avec ça, on garde trace et on transmet aux générations futures quelque part. Et thématiquement, c'est super bien rendu. Euh, à peu de frais, finalement, hein, au frais d'un bloc-notes. Donc moi, j'aime bien cette idée. Cette idée d'investir le joueur parce que... Non pas que le jeu est dur, mais que... On l'incite à, à mettre ses sens euh, à profit, ce qu'on fait plus maintenant, en fait. On va chercher l'icône, on va chercher le D6, on va chercher le min maxing Et là, bah, sur un jeu qui veut te glisser dans une ambiance, avoir à peu près 50 fois moins de texte que dans un 7ème continent ou un TNT de Grail mais encore une fois mais cette comparaison là elle est un peu biaisée. Bah c'est bien en fait, parce que ça t'immerge plus, tout simplement. Alors on se fait une petite conclusion, euh, pour ceux qui auraient sauté les chapitres, je le répète une dernière fois c'est pas un test, c'est pas une review, j'ai pas énormément joué au jeu, je propose ça parce que personne ne l'a fait et que bah moi je viens d'apprendre et donc j'ai envie de partager ce que je viens de voir, mais il m'appartient pas là-haut avec le peu que j'ai vu de vous dire acheter ou pas. Je vais juste vous dire ce qui, moi, pour moi, pourrait poser problème euh, à, à moi et à mes joueurs. Et puis, ce qui, par contre, m'en valent beaucoup. Mais ça, je l'ai déjà dit au fil de la vidéo. J'aime bien, je viens de le dire, l'immersion, le fait de euh, revenir aux élémentaux. Aux élémentaux, je celle-là. Revenir aux fondamentaux de si je vois une grotte, c'est que je peux faire des trucs de grotte. Et j'ai pas besoin d'une icône en plus grotte avec un D6 plus 1 moins 4 qui me dit exactement comment ça fonctionne. L'inconvénient de ça, sur plein d'éléments c'est-à-dire euh, sur les accidents de pêche dit comme ça c'est rigolo euh, sur les tuiles de terrain en elles-mêmes et ce qu'elles composent, sur certaines des cartes que vous allez tirer, ce sera constamment référence au livret de règles est-ce que je peux, comment je le fais référence au codex, quelle est la conséquence de ce que j'ai fait euh, parfois c'est coché répétable ou pas donc est-ce que je dois le cocher il faut que je me souvienne que je peux plus le faire ou sinon je vais re, à chaque fois retourner dans le bouquin pour me rendre compte qu'en fait je l'avais déjà fait mais j'avais oublié euh, idem ici, hein, donc, euh, pour les objets craftés, bah, toujours aller chercher les objets qui vont bien. Il risque d'y avoir quand même moins avec le temps, mais beaucoup beaucoup de moments où on ne revient pas aux règles. Les règles, euh, bon, je ne suis pas allé dans le fond du fond, mais les règles, vous les avez comprises, c'est élémentaire. Et c'est assez ludique en plus, la pêche et tout, c'est chouette. Mais il faut quand même souvent aller chercher des trucs dans des bouquins, ça veut dire feuilleter en fait. Aller dans un bouquin, c'est pas grave, mais beaucoup feuilleter. On est là, à, je sais pas combien il y a de pages sur le codex, mais on est sur un, un proto et on est à 71 pages. Voilà. En tout cas, voilà, c'est un truc à prendre en considération. L'avantage, si tu veux, euh, de ne te fier qu'à tes sens et à ton feeling pour faire les choses, ce qui est très, très, très thématique, je l'ai assez dit, je ne le dis plus, fait aussi qu'à un moment, c'est un jeu de société avec des règles dedans, donc que tu es obligé d'aller <rire> chercher les règles. Donc si tu te dis, à mon avis, le je sais pas, je dis n'importe quoi, évidemment, le point d'eau, là, je peux sûrement pêcher dedans. Ouais, mais si t'es pas sûr, tu seras quand même obligé d'aller voir sur toutes les images qui existent, est-ce que ce point, le point d'eau me permet tout simplement de faire ça. c'est va-et-vient-là, moi, ça m'emballe pas énormément. Et quitte à donner tout mon négatif tout de suite, je vais vous dire un truc qui est très à chaud. Je suis... Je suis pas fan du système de crafting. Ça me fait un peu mal de le dire, parce que je trouve ça malin, en fait, euh, de dire, encore une fois, « Mon jeu à moi, il a du sens », et tu ne vas pas assembler une bouée avec une brique pour fabriquer une voiture. J'ai très peu d'imagination, vous, vous noterez dans mes exemples. On te dit, si ça a la forme que ça devra avoir, alors ça peut être... Oui d'accord, mais... Déjà ça t'oblige au début du jeu à faire d'incessants allers-retours dans ton truc, et limite presque dans ton journal à noter les trucs qui ne marchent pas, parce que tu veux en faire plus que des trucs qui marchent, et des trucs d'oublier que tu as déjà tenté. Mais surtout si tu veux absolument un objet que tu n'as pas encore, bah, tu vas être obligé de faire tous les, a... comment dire, tous les assemblages euh, qui te paraissent à peu près cohérents avec ce que tu as, en disant que si ça se trouve, l'objet que tu veux, il te faut un élément que tu n'as pas pour le... pour le fabriquer. Mais à moins de tricher et de retourner toutes les tuiles, y compris les, les, les minerais, pour voir ce qu'il y a derrière les formes et tout, euh, tu vas être un peu dans l'inconnu. Alors je ne sais pas comment ils vont pas lier à ça, s'ils vont te prendre par la main un petit peu. Moi je trouve qu'on est trop laissé... Euh... Enfin, on est trop livré à soi-même dans ce système-là, et que ça peut bloquer... Alors, à titre perso, je pense pas que ça me bloquerait, mais je connais au moins un joueur dans mon groupe qui a été bloqué pour moins que ça, sur un jeu... Bon, je vais pas l'humilier, donc je vais pas raconter l'anecdote, mais euh, peut-être un jour. Mais, euh, mais qui, qui, qui a été bloqué pour moins que ça, et je pense qu'il y a des groupes de joueurs, peut-être, les moins avertis, tu vois, parce que finalement, ce jeu-là, il semble assez facile d'accès. Dans les règles, il l'est. Euh, je pense qu'il y a pas mal de nouveaux backers qui arrivent là-dessus parce que c'est beau, c'est bien advertiser. Et puis ça vend lui rêver de l'aventure. Moi, j'ai peur des gens qui calent devant ces trucs-là, en se disant Je suis quasiment sûr d'avoir essayé, essayé toutes les combinaisons possibles, il me faut une pelle. La pelle existe-t-elle vraiment Puis-je faire la pelle avec ce que j'ai Que chercher si je veux une pelle C'est censé être un peu le but de l'aventure aussi. Moi, je sais que si j'étais bloqué, je serais vite saoulé. Et que surtout un jeu qui m'oblige à tricher, c'est-à-dire que si je sors. C'est un jeu qui t'immerge tellement finalement dans le euh, fait avec tes sens, fait avec ton truc, que si à un moment je suis obligé d'aller regarder derrière toutes les tuiles voir ce qu'il y a derrière toutes les tuiles, ça va me sortir de l'immersion, ça va me casser mon truc. Vous savez, c'est la fameuse théorie dans le jeu vidéo, euh, surtout dans les jeux d'horreur, euh, que après ta première mort, tu as beaucoup moins peur que toutes les autres fois parce que t'as cassé quelque chose. T'as compris qu'en fait t'étais pas mortel puisque dans le jeu t'es ressuscité et t'es reparti. Là c'est pareil, si je me retrouve obligé parce que je bloque et qu'il me faut un truc, euh... A encore une fois triché, et eh ben je suis plus l'homme préhistorique, je suis plus dans le truc. Et je sais que ça va me ruiner le reste de l'expérience. Donc je sais pas comment ils vont amener ça, mais j'en suis pas fou. Chacun verra midi à sa porte, bien sûr. Et il est possible aussi hein, que j'ai loupé un élément euh, radical qui en fait euh, permet d'intégrer ça et, et, et voilà, que, que je l'ai pas vu. Hein. Euh, mais ça, j'aime pas. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète vis-à-vis de mon groupe de joueurs. Hein, et c'est ce qui ferait que j'aurais du mal, moi, à le baquer. Euh... Parce qu'en fait. Bon, allez, on, on va on va aller au bout des trucs, hein, mais euh, j'ai peur que le farfouillage, là, dans les vous savez les petits dessins, ce soit un peu long, pour ceux qui attendent, que la pêche, bon, la pêche, ça va encore, la pêche, ça va encore, euh, mais les retours sans cesse au codex, ah, mais attends, sur mon caillou, il y a un omen. est-ce que c'est cet omen là ou est-ce que c'est l'omen du truc, ah, merde, du coup, on va où Alors, va chercher dans tel livret, voir à quelle référence du codex on doit aller... Euh, j'ai peur que ça finisse finalement par être un jeu solo ou un jeu de gens patients ou un jeu de gens qui percutent et c'est pas, surtout pas, je dis pas ça en disant de gens intelligents mais chacun vit et pratique son jeu de société différemment, moi je le vois parce que j'ai la chance d'avoir un, un groupe de joueurs qui est vraiment très très très hétéroclite, il y a des gens qui ont besoin de prendre le temps pour faire des actions prendre une décision, euh, découvrir acquérir, ouais, acquérir un concept euh, et il y en a qui vont vite en fait, et si dans ton groupe t'as quelqu'un qui profite du jeu autrement, voit les choses autrement, ou tout simplement veut ouais, exploiter vraiment le côté, le côté fun, le côté visuel, d'aller à la chasse, machin, bah, j'ai peur que tes tours soient longs quoi. Et que... Euh, bah que les parties en soient longues aussi. Heureusement, le jeu va vite à sauvegarder. à peser, voilà. Encore une fois, tout ça est très à chaud, mais à peser le pour et le contre de ces éléments-là. Ceci étant, il y a énormément de bonnes idées. Vraiment, s'il n'y avait pas le... Je pense que c'est vraiment le crafting qui me rebute le plus en l'état parce que j'ai connu ça même dans des, des jeux vidéo et euh, j'ai du mal avec ça. Tu sais, la logique du créateur, c'est pas forcément toujours ta logique. Et si pour lui, tu fais une pelle avec ça et ça, il y en a pour qui c'est complètement stupide parce qu'une pelle, ça peut pas avoir un truc bleu au bout. Enfin, j'ai dit n'importe quoi, mais... Voilà, ça marchera pas avec tout le monde. Il y a énormément de bonnes idées. Il y a une DA qui est cool. Il y a... Euh, le fait d'utiliser ses sens. Il y a l'attribution la, des points et des différentes caractéristiques qui te plongent dans une forme de de jeux de rôle, euh, sans forcément te dire, tu vois, les impacts que ça aura, même si c'est juste des résultats sur des cartes, euh, tu es vraiment quelqu'un en fait. Et, et ça, j'aime bien. Tu construis ton personnage, tu construis aussi ta tribu, grâce à ce journal, qui est une super idée, cheap comme pas possible, mais une super idée. Il y a énormément, et ça, il faut en parler, parce qu'on le voit pas finalement dans le tutoriel, il y a énormément de secrets, de mystères, de rencontres, de choses. Alors attention, spoiler au cas où, hein. euh, mais vous voyez qu'il va se passer des événements, il va y avoir des lieux euh, qui vont être déclenchés par toute un, une série de conditions qui font qu'en fait, euh, déjà il sera que je pense impossible de vivre deux fois la même aventure avec deux groupes différents ou deux groupes distincts. Hein. Et en plus, je pense qu'on sera vraiment pris dedans du début à la fin parce que c'est relativement dur. Euh, cette survie demande des, des efforts et il y a des risques. Et, et parce que le pitch est engageant, quoi. On est euh, sur une quête de l'inconnu, un truc un petit peu chamanique. Euh, en même temps, c'est pas bien méchant. Il n'y a pas... Vous voyez, la nourriture, c'est élémentaire. Tu pêches un poisson, tu manges un poisson, point bas. C'est pas... C'est pas trop vilain. Donc, ce côté survie, c'est la dernière, dernière parallèle que je fais à Tentagrel, mais moi, Tentagrel m'a rebuté pour ça. Euh, tu saigneras pas des yeux pour essayer de trouver à manger, quoi. Euh, il faut prendre le temps de le faire. Voilà, il faut bien aménager ton temps. Mais... Tu pas sur cette tension permanente de euh, soit je mange à moitié à ma faim, soit je crève mais je fais euh, un demi-pas d'un objectif. Là, on peut quand même faire des trucs. C'est euh, à cet égard-là, tout à fait accessible, tout à fait coopératif, tout à fait sympa. Et avec beaucoup, je le redis une dernière fois, d'éléments qui te sont donnés en te disant « tu verras ce que ça donne » ou « fais-en ce que tu veux ». Tu vois Que ce soit ton rôle dans la société, ton titre. Euh, ce que tu choisis ou pas d'écrire dans un journal, ce que tu as vu sur une tuile, sur une carte, tiens j'ai vu un truc bizarre, note, on sait jamais, tu vois, et reviens-y plus tard. Ça ça donne évidemment envie de revenir au jeu, ça donne une sensation d'appartenance au jeu, enfin d'immersion, tu vois, que j'ai ressenti par exemple euh, quand j'ai fini ma campagne de Vampire euh, The Masquerade Héritage, euh, je mettrai un lien vers la vidéo, qui m'avait séduit pour les mêmes raisons, c'est garde, garde trace de ce que tu as fait. Le jeu garde trace de ce que t'as fait mais toi aussi garde trace parce que peut-être que plus tard tu sauras ressortir un truc en disant mais ça, ça va me servir maintenant. Et ça a l'air d'être fait de manière moins cryptique qu'un Netherfields où t'as tendance à empiler des mots clés, à noter à peu près n'importe quoi en disant peut-être qu'un jour si je m'en souviens encore sur les 14 bouts de papier euh, feuille volante que j'ai dans mon truc, euh, j'arriverai à en faire quelque chose. Là quand même ça a l'air d'être un peu plus évident. C'est un jeu qui est voilà, moins hardcore dans son ensemble et qui propose une vraie expérience euh, sur beaucoup d'aspects, donc encore une fois je comprends les gens, on peut parler de ça aussi je vérifie mes notes hein, pour voir que, que j'oublie rien, mais c'est un jeu qui, pour lequel il peut être difficile de prendre que la core box alors je sais que, je suis premier à voir que avec les extensions ça coûte cher, les extensions sont, sont vraiment très très chères hein, euh, proportionnellement euh, et encore une fois j'ai aucun contact avec l'éditeur donc j'ai aucune raison de vous inciter à, à les baquer à tout prix mais c'est vrai que c'est pas un jeu qui se joue que sur les mécaniques de base, tu vois. C'est un jeu de survie, ok, mais si t'as pas la carotte derrière de qu'est-ce qu'on explore, qu'est-ce qu'on découvre, qu'est-ce qu'on devient en tant que civilisation, quels sont les dangers qui pèsent sur nous, bon bah voilà, tu pêches, tu manges, tu fais un feu, tu dors, quoi. Donc ça peut être tentant aussi, enfin, difficile de prendre que la core box. Pour ça, il faudrait avoir une vision plus, plus globale hein, de ce que propose le, cette core box, de ce que propose l'extension. Là, je vous renvoie vraiment vers la page de campagne. Euh, ce que je vous ai fait là, c'était encore une fois vraiment un choix après ma partie et sans avoir trop trop creusé le sujet encore parce que je suis pas certain de le baquer. Euh, je précise aussi qu'il y a d'autres éléments ici, les fameux delves, oui, Delve, le delving, euh, qui sont d'autres éléments scénaristiques avec des choix qui ne sont pas inclus, c'est écrit, hein, ils ne sont pas inclus dans le, dans le tutoriel. Il y a plein de choses à voir. Mais avant de vous hyper, c'est une bonne chose, il y a plein, plein de bons éléments, posez-vous les bonnes questions. Euh, avec qui je vais jouer C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura beaucoup d'analyses paralysis, le temps de jeu Est-ce que je suis hermétique aux allers-retours dans plein de codex parce que ça va arriver Et est-ce que j'ai, encore une fois, selon mon groupe, hein, des gens qui vont pouvoir gérer euh, cette espèce de truc où il faut penser comme l'auteur Malgré tout, ça reste ça, même si ça va être souvent, j'imagine, logique, ça reste ça. Est-ce que tu penses comme l'auteur Si tu penses pas comme l'auteur, tu peux peut-être te gratter à la tête un moment et perdre un temps fou à taper des cailloux entre eux sur un bout de bois pour essayer de faire un truc alors que tu l'as simplement pas mis dans le bon sens ou tu n'as simplement pas encore le bon caillou. Voilà, je pense que c'est un bon jeu, pas pour tout le monde, je pense que c'est un jeu qui est faussement accessible, mais qui est vraiment passionnant. Donc, euh, ben bah voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc j'espère vous avoir aidé à y voir un petit peu plus clair euh, dans ce Stone Saga dont la campagne est encore longue. Hein. Je pense qu'il y a encore... Euh, là au jour, jour aujourd'hui, ça doit rester à peu près 18 jours encore. Hein. Donc vous êtes encore bien. Prenez le temps de réfléchir. Euh, et prenez le temps de réfléchir à ce que ça donnera si vous ne prenez qu'une core box en termes de contenu parce que c'est un jeu où vraiment vous avez besoin de ces challenges, vous avez besoin de ça vous avez besoin de toutes ces cartes mystères si vous tournez en rond sur les événements de nuit sur vos, sur vos objectifs le jeu perd quand même une grande partie de sa saveur une fois qu'il est, j'arrive jamais à conclure j'ai toujours un truc de plus à dire une fois qu'il est, pardon l'expression, dépucelé c'est à dire qu'une fois que vous savez construire une quinzaine de trucs, je sais pas combien il y en a mais une fois que vous avez tous les éléments les recettes pour crafter tous les éléments, euh, bah le jeu perd en challenge de ce côté-là, donc il faut autre chose pour compenser. Sur tout le matos que vous avez là, il y a beaucoup de choses qui, euh, dont l'excitation de la découverte va s'atténuer avec les premières parties, forcément, parce que vous allez comprendre comment ça marche, vous allez connaître les cartes, vous allez connaître les dangers, vous allez savoir ce que signifient ces mots que vous vous êtes inscrits sur la fiche. Et à partir de là, c'est un jeu qui, s'il veut rester pertinent et s'il veut rester sur la table longtemps, doit vous amener de la nouveauté, du mystère, et du challenge, bien sûr. Donc, c'est là où il faut se demander quel est le contenu le plus adapté, est-ce qu'il y a assez de contenu, euh, et puis est-ce qu'on a un groupe qui est prêt, bien sûr, à, à s'investir, puisque c'est surtout pas un jeu qu'on fera en one shot. Merci de m'avoir suivi, malgré vous l'avez senti à ma voix un, un petit peu cassé, je sors d'une très très vilaine grippe. Euh, je vous souhaite euh, de belles parties, je vous retrouve très très vite, puisque j'ai pas mal de vidéos en stock euh, qui n'attendent dès que ma guérison pour arriver. Euh, donc, d'ici là, portez-vous bien, et puis je vous dis à très bientôt.